Avec l'application Canva, je peux demander aux élèves de réaliser une infographie en lien avec un événement historique marquant. Plus précisément, créer la une d'un journal de guerre. Lorsque j'ouvre l'application Canva, je dois d'abord me créer un compte. Par la suite, à l'aide du champ de recherche, j'indique un mot-clé relatif à la thématique. Par exemple ici, « journal ». Je choisis le modèle qui m'intéresse, puis en appuyant sur ce modèle, j'accède directement à l'environnement d'édition. Ensuite, je peux double-cliquer sur un élément afin de le modifier et y intégrer mes propres informations. J'ai aussi la possibilité de cliquer sur le plus en bas à droite et de sélectionner le type d'élément à ajouter à mon infographie. Lorsque l'infographie est complétée, le bouton d'exportation propose plusieurs possibilités. Par exemple, on peut tout simplement enregistrer dans la photothèque afin d'être en mesure de l'exporter vers une autre application.